Quand vous m'avez doublé, là, vous avez failli me mettre par terre. Bah, j'ai, je sais pas si tu vu, il y avait le plot, J'ai dû me resserrer. Ouais, il bah, fallait pas doubler, mais c'est lourd, c'est long. Accélérer, bah je sais, mais fallait. Pas Et comme toi, tu en descente, t'étais plus vite que moi. Non, mais fallait rester derrière. Dans ces cas-là, vous devez euh, Normalement, euh... quand je suis parti, ça passait. Bah, mais comme ouais. tu es parti, comme c'est parti d'un coup, toi en descente, c'était juste. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça, même... j'ai essayé ah. de faire comme j'ai pu pour pas. Et normalement, vous devez rester derrière. Faites attention les prochaines fois. Quand vous ouais, vous les pas Après, euh... Il y aurait eu quelque chose, je me serais arrêté, t'inquiète ouais, pas. Ouais bien oh. sûr, mais il y aurait eu quelque chose avec un camion comme ça je serais. Mais c'est pas, pas assez là. réactif, c'est vrai que. Ça va vous anticiper du coup. Bah ouais. Mais là, la longueur, c'est vrai que j'ai pas assez d'espace. Ça marche. Bonne, Allez, journée. bonne journée. Merci à vous aussi. Putain! You're in Est temps, oh, ouais. <coughs> putain sérieux Qu'est-ce que c'est que c'est non. Oh.